Hey hey, hey! hey! Salut! On se retrouve pour la version 2 avec ces monsieur de la vidéo qui a été avec les filles. Donc le titre vous allez le voir tout de suite. On y va pour les questions! Moi je m'échappe. Première question. Chercher l'amour ou attendre l'amour? C'est l'amour, ah, frère, complétement. Ouais, attends. attends, ouais mais... Hey, attends. si c'est moi, je vais chercher, perso. Chercher. Ah oui, ça T'as ah bah, euh, euh, euh, mis trop de euh, temps à arriver. Il faut chercher. Attends, attends, pas <rire> Moi j'attends frère. Mais si tu cherches pas, comment tu veux que ça vienne ouais. aussi voilà. Après faut pas chercher, Jean. <rire> il faut pas chercher. faut voilà. chercher quoi. Voilà. faut pas être centré, tu vois. Exactement. Il confiance frère. Il la confiance en Dieu. C'est exactement. Ça va venir. Il a bon couille, il Oui, mais de base, ça va venir. Mais de base, ça veut dire confiance en Dieu. Ça veut dire tu lui as demandé. Si tu lui as demandé, ça veut dire quelque part t'as cherché mm -hmm. Ah non oui. Moi, perso, je vais chercher « Seigneur, tu connais mon oui, cœur, oui. je sais vers qui j'irai… » Ah là quoi Donc <rire> tu cherches, <rire> mais sans pouvoir trop chercher voilà, quoi Voilà, c'est ça. C'est sûr, t'as ta parole un petit peu quand même à faire. Voilà. Ok, deuxième question. Qui fait le premier pas La femme ou l'homme L'homme. Bah, Qu'importe, non Pour ma part, moi c'était un pote. Qu ah ouais, qu'importe, qu'importe Qu'importe. Bon, il ouais, qu qu hein. qu hein. bon, y a beaucoup qui diront c'est les hommes, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Est-ce qu'on présente d'abord la famille de la fille ou d'abord la famille du gars Qu'importe, ça Qu'importe je suis d'accord dessus. OK. <rire> Est-ce qu'on parle de mariage avant la présentation des familles ou après la présentation des familles ah ben, avant, avant. Tu ah oui. te présenter s'il n'y a pas déjà un projet de C'est la... Exactement. C'est normal pour ça, c'est bah, vrai. Ce n'est pas des copains-copines. Si, des... voilà. copain c'est des relations sérieuses. Mm -hmm. Si tu te présentes, c'est quand tu as discuté d'un projet. Tu vas pas avoir la dame, la monsieur pour dire. Bon, il est possible je hein, jouer avec votre fille, mais bon, ça, ça va encore. Hein. Mais non. Ensuite, pour vous, quel est le rôle de l'épouse Car à manger <rire> Yes <rire> Yes <rire> Alors, je rigole, je rigole. Non, c'est la, la blague, c'est la blague. Elle a un grand rôle dans l'éducation. Aimer, aimer son mari. L'aider, le supporter. Ouais. Mais non, c'est dans trois parts, c'est pas peur. C'est le c'est aussi C'est réciproque, cette vidéo plutôt. Bon, euh... On a les mêmes rôles, mais elles sont différents. Voilà, c'est ça. La Bible te dit femme. Oh là, ça y est. <rire> <mort> logique. Sois <rire> une aide pour ton mari. Mmh. C'est bon, le mec est inspiré. Et non, la Bible te hein? dit aussi <rire> homme, aime ta femme. Donc si tu aimes ta femme, tu la laisses pas tout faire non plus. <rire> Pourquoi c'est important de présenter sa femme à sa famille L'officialisation. Oui, et aussi, ça que, il y a des liens, des liens entre, les, oui. entre, la, entre ta future femme et, la, et, ta, belle famille. et ta belle famille. Parce qu'il y a un si je ne peux pas oublier, c'est ouais. que tu as vécu avec ta famille toute ta vie, jusqu'à moi, n'est-ce pas, 22 ans, 24 ans, et puis c'est sûr que est, la famille a une part importante. Donc, du coup, tu mmh. c'est normal que tu présentes, selon vous la base. C'est la base. Il y a, il y a beaucoup ce qu'on fait pour euh, le style, mais ça c'est même pas pour le style, c'est il faut la base. C'est la base. <rire> Est-ce que un chrétien peut draguer une fille Oui. Non. Et oui, non. non. Oui, non. Non, non. Oui. oui. oui. Tu draguer toi Tu hein? si draguer si toi Moi non. Et alors non. Il y a draguer draguer, le tout c'est avoir des limites. Donc On y pas un un respect. Certes, je ne l'ai pas fait de, de, de compliment de, de, ouais, déplacés. Non, dans ça ce non cas, Mais... Euh... Et tu ne l'as pas fait non plus à 50 voilà. personnes Voilà, je n'ai pas fait à 50 personnes non plus. Ah oui, Donc mais dans ce cas-là, voilà. le draguer, c'est aborder, on va dire. Bon, si tu veux, allez, j'aborderai... Draguer, moi, moi, je vois ça... un euh, euh, Eh, hey, mademoiselle, je vais voir, frère. Oui, après, voilà, oui, ça dépend, après, la définition on donne. Moi, c'est que... Bon, si tu veux aborder, si tu veux... Draguer, essayer de prendre... Voilà, c'est des liens. Comme Mais la c'est trop, allez voilà, je veux trop brut, Ouais, trop brut, allez voilà. Ensuite, est-ce que vous avez un mot pour les hommes hum, Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes le pilier de votre foyer. Merci d'avoir regardé la vidéo, t'as du mal Qu'est-ce qu'il fait Vite à votre script quelqu'un j o déjà j -ja <rire> Traduction Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, on se retrouve pour une vidéo. N'oubliez pas, de pas de liker, de mettre des commentaires et que je vous bénisse. C'est du franchement... Bonne bisous